Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lonvie Consulting, je suis Emery Lambet et je vous propose de voir ensemble les problématiques des symboles dans les entreprises. C'est important de définir en premier ce qu'est un symbole. Un symbole, c'est un élément qui peut être un objet, un mot, un son. Un visuel qui a une signification par association différente de ce que l'on peut ressentir au premier, euh, au premier degré. C'est le code de la route, vous avez dû assimiler la signification d'un grand nombre de symboles qui sont des panneaux de circulation et de signalisation. à un, un autre, on s'aperçoit qu'un visuel, qu'un objet symbolique n'aura pas du tout la même signification. Il est donc important de comprendre cette problématique de symbole. Pour vous donner un exemple, quand nous sommes sur une entreprise de bureaux fermés ou de clusters d'open space totalement ouverts, c'est un élément symbolique lié à l'environnement du travail qui va être assimilé ou non, compris, intégré par des collaborateurs ou pas par d'autres. exemple, parmi tant d'autres, chaque entreprise fourmille d'un certain nombre de symboles et cette compréhension est importante pour pouvoir analyser de manière globale l'ensemble de vos collaborateurs, l'anthropos et également la culture d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus de compréhension par rapport au symbole. Je vous invite à consulter les autres vidéos sur d'autres notions et sur d'autres concepts anthropologiques. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur le site de Lonvée Consulting pour pouvoir échanger et partager sur ces notions. A très bientôt